Je vais aujourd'hui vous présenter la m Live, le mixeur USB Mackie dédié au podcast, au streaming et à toutes les applications multimédias. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour de ses spécifications et regarder son fonctionnement pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont la Mcaster peut vous aider dans vos productions. Comme vous pouvez le voir son interface utilisateur est très simple et il n'y a aucune écriture uniquement des pictogrammes car c'est un mixeur qui a été pensé pour qu'on puisse l'utiliser sans être un ingénieur du son on dispose de trois sorties une sortie casque une sortie pour enceinte mini jack en 3,5 mm et le contrôle de volume se fait à l'aide de ce potentiomètre la troisième sortie se fait en usb lorsqu'un ordinateur est connecté dans tous les cas tout ce qui passe par le mixeur est envoyé aux sorties. On dispose de plusieurs jeux d'entrée et de trois canaux qui vont être mixés en stéréo pour permettre de réaliser du streaming, des appels zoom, des podcasts ou toute autre performance en direct. Sur les deux premiers canaux, on dispose de deux effets pour agrémenter son set. Il y a le Stream FX et le Contour FX. Le Preset se choisit à l'aide de ces boutons. Ici pour le Stream FX et ici pour le Contour FX et on mixe la quantité d'effets pour chaque canal avec ses potentiomètres. On peut donc utiliser les deux effets en même temps sur un seul canal. Regardons maintenant les différents effets. Donc nous avons une reverb, un delay, que je peux augmenter bien évidemment bien en plus. On va trouver une saturation, un gel. Une voilà. Si on prend un peu d'hélium, ça donne... Une voix aiguë. Et enfin un effet stéréo. Un stéréo, un stéréo, St. stéréo, stéréo, stéréo voilà, regardons maintenant quelques presets du Contour FX. Le premier, par exemple, voilà, il ajoute beaucoup de basses et de rondeur. Et après, on peut mixer cela avec la voix. Voilà. Le numéro 2, si on met l'effet à fond réduit considérablement le timbre de la voix, et cela ressemble à une overdrive. Mais si on joue sur le mixage avec la source, cela permet d'obtenir des timbres vraiment différents. Alors ce qui est sympa avec ce contour FX, c'est qu'il permet d'améliorer la voix et d'obtenir très rapidement un résultat de bonne qualité, et en plus il offre pas mal de gains. Et vous voyez comment on peut améliorer le son même avec un micro d'entrée de gamme comme celui-ci. Et tout cela sans avoir de connaissances particulières en audio. Alors, pourquoi les utiliser dans la console alors qu'on peut utiliser des plugins dans l'ordinateur D'une part car c'est très simple à utiliser, et d'autre part parce que les plugins peuvent s'avérer très gourmands en ressources et ralentir considérablement votre ordinateur, qui est probablement déjà très largement sollicité par votre logiciel de streaming. Cela permet donc de préserver du temps machine. Il reste un dernier bouton dont je n'ai pas parlé. Vous pouvez voir que la MCaster Live dispose d'un éclairage situé en dessous et ce bouton permet de modifier la couleur de cet éclairage ou de le désactiver. Là je suis sur du vert, si j'appuie je vais passer sur du rouge, du bleu, du vert, du cyan, du violet et je peux aussi couper ce rétroéclairage. Il y a donc trois canaux sur cette console, le premier canal permet d'utiliser un microphone dynamique ou statique avec son entrée XLR située sur la droite et elle dispose d'une alimentation fantôme de 48 volts pour alimenter le micro s'il en a besoin. Si à la place de ce microphone, vous avez un casque gamer filaire ou des écouteurs de téléphone avec micro intégré, vous pouvez le connecter à l'entrée headset en mini-jack 3,5 mm situé de l'autre côté. Vous aurez alors accès à l'une ou à l'autre des entrées à l'aide du bouton situé juste au-dessus du contrôle de volume, ici. Attention, l'entrée mini-jack ne fournit pas d'alimentation au micro. Le deuxième canal quant à lui permet de choisir entre le signal provenant de l'ordinateur connecté à la prise USB-C ou celui de l'entrée ligne mini-jack 3,5 mm stéréo avec une icône de clavier. Vous pouvez y connecter n'importe quel appareil disposant d'une sortie niveau ligne comme un clavier, un baladeur, un sampleur, etc. La sélection entre les deux sources se fait ici juste au-dessus du contrôle de volume. Le dernier canal permet aussi de connecter un appareil de niveau ligne ou casque. Il permet de connecter par exemple un media player, mais il est aussi compatible TRRS. Donc, quand vous connectez votre téléphone, l'AMcaster va être reconnu par votre téléphone comme un micro casque ou des écouteurs de téléphone portable. Le son qui sort du téléphone sera envoyé vers la console et le son de la console sera envoyé vers le téléphone. On peut donc prendre un appel Écouter la conversation au casque, sur les enceintes, tout en envoyant le signal vers l'ordinateur en USB. Inversement, mon interlocuteur entendra ce que je mixe sur la MCaster. Elle permet donc d'enregistrer un appel ou de prendre des interlocuteurs en ligne pendant un streaming. Bon alors, on va voir ce que ça donne. On va appeler quelqu'un. Bonjour Olivier. Salut Clément, ça va ça va toi Ouais, ouais, ouais. Euh, bah écoute, je suis en train de faire un petit exemple là, je suis en train de faire une vidéo et euh, on voudrait montrer ce qui, ce qui fonctionne en fait, euh, comment fonctionne la Live. Je voudrais savoir, là, tu okay. peux me dire déjà, est-ce que tu entends un petit peu ma réverb Ouais, j'entends beaucoup de réverb, même, bon. ouais. Euh, je vais te faire un truc un peu bizarre. Ouais, dis-moi. Voilà. Est-ce que tu m'entends là Ouais. C'est pratique pour faire le corbeau ça, voilà, c'est super. Voilà, c'est ça, c'est ça. <rire> et puis bah je voulais en profiter en fait pour te faire écouter un petit bout de musique. C'était ok Ok, vas-y, bon. vas-y, j'ai du temps. Eh ben écoute, je t'envoie ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses ben, J'ai très bien entendu. J'ai connecté mon, mon iPad aussi, donc je peux déclencher des samples, en fait, si tu veux, par exemple, à partir de l'iPad. Ok. Et voilà. Et donc là, tout s'est fait sur la même machine Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Voilà. Bah écoute, faut vraiment que tu me fasses essayer ça, ça a l'air hyper intéressant. Ah, bah écoute, pas de problème, avec plaisir, dès qu'on se voit. Donc, en résumé, avec la MCaster, vous allez pouvoir mixer trois sources dont deux peuvent bénéficier de deux effets, prendre des appels téléphoniques et enregistrer le tout en USB. C'est donc un mixeur, un processeur d'effets et une carte son ouverte sur le monde multimédia avec des formats de connecteurs complètement adaptés. Et malgré son interface utilisateur très simple, elle est très flexible, ce qui permet de l'intégrer dans pas mal de configurations multimédia, comme des stations de podcast, de streaming audio, et même, pourquoi pas, du karaoke. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it New York, New York